Père, ce que toi tu décides, c'est ce qui se fait. Voici qu'en pareil moment, tu nous donnes encore l'occasion d'être unis à l'hôtel de grâce. Père, permets que nous puissions commencer avec toi et terminer avec toi. Beaucoup de tes enfants sont réunis par cette vidéo-transmission, soit dans leur maison, soit dans leur lieu de travail. D'autres même dans les hôpitaux. Père, allonge ta main au loin et au près. Pour que toi-même vienne nous parler en ce moment. Chasse Satan et ses acolytes. En nous du service de tes du service de tes anges. Nous voulons rester liés à notre apport de district et notre apport de pâtillage. Perfait que l'unité de l'apostolat puisse se prévaloir ici. Et que l'unité en prière de tes serviteurs te soit agréable. Nous songeons gens nos bien-aimés qui nous ont précédés dans l'au-delà. Permet que nous soyons tous à l'attente du retour de ton fils. Père, fais plus que nos prières. Exauce-nous, nous te prions. Au nom de notre sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Bien-aimés chers frères et sœurs, chers invités. partout dans les conditions où vous vous retrouvez. je vous transmets les salutations de notre rapport du district avec qui nous avons été ce matin. Il continue à prier pour nous et il nous aime. À l'occasion de cette vidéo transmission, le, la parole nous est donnée dans Esaïe, chapitre 59, et nous allons lire le premier verset. Non! La main de l'éternel n'est pas trop courte pour vous sauver ni son oreille trop dure pour entendre la chorale va chanter un cantique Au monde, laissez Chers frères et sœurs, et chers invités, nous vous souhaitons à vous tous la bienvenue au service divin ce soir à travers la vidéotransmission. Notre Dieu est merveilleux, il continue à nous aimer. Même s'il n'y a pas de célébration d'ensemble, mais la parole nous parvient. C'est encore pour nous une occasion de le louer. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers invités. Il arrive de fois dans la vie que quelqu'un puisse se lasser, même les enfants de Dieu. Parfois on a l'impression que nos prières ne parviennent pas à notre Père Céleste. Quelqu'un peut se dire, j'ai tant prié, j'ai même offert et je n'ai pas vu de résultat. Et il est au risque d'arriver à la conclusion que Dieu ne m'a pas écouté. Bien aimé, nous venons de l'entendre. L'oreille de Dieu est toujours ouverte envers nous. Et sa main est tellement longue qu'elle parvenir à chacun d'entre nous. Le peuple juif avait le même sentiment dans le passé. Ils se sont dit mais nous sommes pieux, nous nous comportons bien et nous élevons nos prières vers Dieu. Comment peut-il se faire que Dieu ne puisse pas exaucer nos prières Bien aimé, la, la réponse de notre Père Céleste ne s'est pas faite attendre. L'éternel Dieu avait mentionné, avait noté un certain, une certaine mauvaise attitude à travers le peuple juif. Ils prétendaient aimer Dieu, mais ils n'aimaient pas leur prochain. Et de l'autre côté, leurs pensées étaient centrées sur leurs propres intérêts et on continue à maltraiter les autres bien aimé quel est notre comportement ce jour mettons-nous donc dans des dispositions telles que notre Père Céleste puisse exaucer nos prières alors là il est clair de comprendre que Dieu n'exauce que les prières de ceux qui font sa volonté. Nous, comme enfants de Dieu, nous avons une grâce particulière. Par le Saint-Esprit, notre Père Céleste se rapproche davantage de nous. Et tout ce que le Saint-Esprit nous dit, c'est une consolation. Il nous dit, ma fille et mon fils. Dieu t'aime. L'éternel Dieu est tout puissant. Dieu veut te sauver peut-être que tu vas te dire bien aimé que la situation à laquelle tu es en train de faire face est compliquée pas du tout bien aimé pour notre Dieu la situation n'est pas si compliquée même l'ennemi qui est en face de toi n'est pas très fort. Bien aimé, regarde bien tout autour de toi. Comme enfant de Dieu, tu as toujours des serviteurs qui t'approchent. Mais il ne faut pas te faire des idées, il ne faut pas croire que ces serviteurs sont faibles. Peut-être que tu as commis tel ou tel péché. Tu as tué, tu as volé, tu as déçu telle ou telle personne. Bien-aimé, ne te décourage pas. Ton péché n'est pas si grand que le Père Céleste ne puisse pas t'approcher de toi, s'approcher de toi pour t'aider. Alors tout ce que nous pouvons faire, c'est de d'espérer en l'aide de l'Éternel. Mais vous nous aider? Il veut nous conduire dans son royaume. Il veut nous sauver définitivement du mal. Il ne faut pas croire que l'aide de Dieu consiste à mettre fin aux difficultés de cette terre. Il nous aide en nous menant dans son royaume on va nous mettre en tête que Dieu est là pour nous aider toujours maintenant telle ou telle personne peut se poser la question mais comment Dieu peut-il aider les autres Bien-aimés, n'oublions pas que nous venons de, de, de commémorer la Pâque, la résurrection de notre Seigneur. Le Seigneur Jésus n'était pas allé faire du tourisme à Golgotha. Il s'est réellement sacrifié, il a fait couler son sang. Il t'a racheté, il m'a racheté. Donc, il a à qui un mérite particulier vis-à-vis -vis de son Père. Et Cela veut dire que l'aide du Père Céleste nous fait participer au mérite du Seigneur Jésus. Voilà Dieu, notre Dieu place des commandements au-devant de nous. Bien aimé, ça c'est une aide Que faisons-nous des commandements de notre Père Céleste? C'est l'expression de sa volonté on ne nous demande pas trop bien aimé pour que l'oreille de Dieu soit toujours ouverte envers nous pour que sa main puisse toujours nous atteindre en l'exaucement de nos prières nous n'avons qu'à obéir au commandement de Dieu, Dieu c'est un autre avantage bien aimé et quand nous obéissons à ce commandement et nous Déjà nous sommes préservés de certaines mauvaises choses de cette terre et quand nous observons, nous obéissons à ces commandements, nous sommes bénis. Ne te demande pas pourquoi tel est béni, moi je ne suis pas béni. Et oh, regarde ta position vis-à-vis -vis des commandements de Dieu. Et quand je suis béni, quand toi tu es béni. Nous devenons porteurs de bénédiction pour les autres. Bien aimé, chers frères. Ça ne s'arrête pas là. Est-ce que nous voyons les apôtres vivants qui sont en activité aujourd'hui? Ça aussi, c'est l'aide de Dieu. Quand suso nous la main. Même les serviteurs qu'ils ont mandatés Nous devons nous approcher d'eux. c'est C'est une aide de l'Éternel. Et ça c'est l'occasion pour nous d'avoir part au retour du Seigneur. Et les apôtres nous font parvenir la parole de Dieu. Et les apôtres nous font parvenir la Bantama de Dieu. Maintenant la bison ngolou ya Zambe. Et alors, regardez aussi tout autour de nous. N'est-ce pas qu'il y a une frère, n'est-ce pas qu'il y a une soeur à tes côtés Ce n'est pas toi qui as demandé à Dieu de mettre cette personne à tes côtés. C'est Dieu qui t'aime, qui les a rapprochés de toi. Ces frères et ces soeurs nous aiment. C'est déjà une aide de Dieu. Ces frères et ces soeurs nous soutiennent dans l'œuvre de Dieu. Et même matériellement, ils nous soutiennent. Ça, c'est l'aide de Dieu que nous ne devrions pas minimiser. Chers frères, chères sœurs, nous devons revaloriser les personnes que Dieu a mises à nos côtés. L'un des commandements dit, tu aimeras ton prochain. Si tu as aimé Dieu, aime aussi ton prochain. Mais toujours pour l'exhaustion de prière, Dieu n'exauce pas toutes les prières. Certains de nos frères et sœurs vont jusqu'à commander notre Dieu, à lui imposer ce qu'il devra faire. Dans la Bible, on nous parle de scribes et des pharisiens. Ils sont allés voir le Seigneur Jésus et lui ont imposé de faire un miracle. Vous savez la réponse du Seigneur Vous là, vous êtes une race méchante. Vous êtes une race adultère. Je ne peux pas faire de miracle pour vous. Vous n'aurez pas un autre miracle. À part celui de Jonas qui a passé trois jours dans le ventre du poisson. Bien il ne faut pas forcer notre Dieu. Il faut, il, faut, il faut lui demander sa volonté et il y en a aussi qui souhaitent du mal aux autres parce que quelqu'un t'a donné du tort tu vas jusqu'à dire qu'il meurt tu vas même jusqu'à dire, il faut qu'il qu subisse un mauvais sort. Et toi, tu n'aimes pas ton prochain. Et toi, tu ne l'aimes pas. Penses-tu que son Père, le Père Céleste, lui aussi est en train de le haïr Pas du tout bien aimé. Bon, voilà, notre Seigneur Jésus était en route vers Jérusalem. Mais il devait passer par la Samarie. Mais il était arrivé dans une petite ville de la Samarie. Il devait passer la nuit. On lui a refusé le logement. Là, les disciples étaient très fâchés. Jacques et Jean, ils ont dit « Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas faire tomber le, du feu pour consumer ces gens ?» Le Seigneur n'était pas content. -vous, là, vous ne savez pas que l'Esprit vous anime en ce moment. Le fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes mais il est venu pour les sauver bien chers frères et sœurs toujours pour l'exhaustion de prière il y a des fois que nous allons même demander à Dieu d'intervenir personnellement dans nos problèmes alors que nous aussi nous avons notre part à faire rappelez-vous de ce jeune homme qui a vu le Seigneur Jésus il lui a dit euh, interviens un peu dans mon problème de succession regarde mon frère ne me donne pas ma part mon frère ne me donne pas ma part de la succession dites-lui de me donner ma part non, le Seigneur n'était pas content mais depuis quand moi j'ai été établi juge entre toi et ton frère bien aimé nous avons aussi nos difficultés nos, nos cas d'irréconciliabilité Tends la main à ta soeur Tends la main à ton frère Qu'est-ce qui vous sépare Que vous ne pouvez pas transcender Vous devez chacun Bien-aimé devra faire sa part Pour que Dieu puisse continuer à exaucer ses prières Le fils de l'homme est venu pour sauver. Alors, en faisant chacun son travail, là, on aura atteint l'objectif. N'est-ce pas qu'il a dit que quand tu as, tu, tu as l'offrande et que tu vas pour déposer dans le tronc? et que tu te rappelles que tu dois à ton frère dépose la ton offrande et va te réconcilier avec ton c'est ça faire notre part en ce moment difficile, quelle est ta part bien-aimée? pourquoi que tu ne peux pas te réconcilier avec tous? Ne continuons pas à accuser notre Père céleste. Au contraire, il exauce nos prières. Il exauce les prières qui sont conformes à son plan de salut. C'est à nous d'être reconnaissant envers notre Père céleste. C'est à nous d'être humbles vis-à-vis de notre Père céleste. C'est à nous de donner priorité au salut avant toute autre chose. Faisons-lui confiance bien-aimé. Il nous aime et il va continuer à nous aimer. Et rien ne peut l'en empêcher. Mais ce qui est plus important, il revient bientôt et quand il revient c'est pour nous prendre et nous ramener chez nous que l'éternel vous bénisse Amen. Amen. Amen bien chers frères et sœurs je ne suis pas seul ce soir notre évêque m'accompagne puisse la chorale prépare le chemin et l'évêque va nous servir l'épiscope en abissot, à sa chers frères et sœurs en Christ, et à tous ceux qui, qui sont connectés à cette hôteur de grâce dans des milieux différents. Peut-être dans le lieux de confinement ou de, de, de quarantaine. Aussi peut-être dans des hôpitaux. Nous avons le devoir à ce moment précis de dire merci à notre Dieu. Et Dieu pourvoit toujours pour les siens. En écoutant la parole ce soir dans, sur cette tenue de grâce, nous avons la ferme conviction que beaucoup d'inquiétudes beaucoup vont quitter nos cœurs. Il y a des ceux qui se posent des questions, est-ce que Dieu m'écoute est je suis serviteur ou je suis enfant de Dieu. est-ce que Dieu me connaît Et ce sont des moments de foi, les, la foi des enfants de Dieu n'ont pas place à cause de certaines demandes qui ne sont pas euh, exaucées mais au moment précis notre apôtre vient nous dire que Dieu nous connaît nous sommes ses enfants. C'est lui qui nous a créés. Il a un projet pour nous. Et surtout en écoutant que sa main n'est pas trop courte pour sauver ou pour bénir. Il n'est pas aussi sourd pour entendre la voix de ceux qui gémissent, de ceux qui pleurent. Il il entend. Il le prend à bénir. Mais il y a une petite condition. Ceux qui vont faire sa volonté seront bénis. Et pour cela, il va entendre euh, leur voix et il va exaucer leur prière. En bien suivant notre apôtre sur cette dossier de grâce, au moins deux étapes qui ont agré euh, mon cœur. Notre apôtre a parlé de l'aide que Dieu peut accorder aux siens. Il, nous, il vient de nous rappeler le service de, de, de, de, de, de Pâques. Si nous voyons la chose d'un entendement humain, nous n'allons pas comprendre combien de fois Dieu nous a aidés. Mais il faut voir cela d'une foi d'enfant. L'enfant dit, mon père est pour tout. Il suffit pour moi. Il fait tout pour moi. Une fois d'enfance pleine de confiance. En sacrifiant son fils unique, c'est une aide suprême. Aucune aide qui peut être au-dessus des sacrifices suprêmes de Jésus Christ. Sache le cerf, le cher soeur, que Dieu t'aime et va toujours aider. Mais il faut faire sa volonté. Pour la deuxième étape, l'exhaustement des prières. Dieu écoute toute prière. Mais le, le problème, c'est l'exaucement. Comme un responsable ou un parent dans une maison, il a autant de demandes des part et d'autres. Mais les parents écoutent ou les responsables écoutent. Mais ce sont les réponses qui, diffèrent, qui se diffèrent. C'est avec notre Père Céleste. Qu'est-ce que nous avons besoin dans nos prières? Ce que nous avons besoin, est-ce que ça émane de sa volonté? Prenons un exemple de deux qui sont allés prier dans les temples. Le premier, tous ils ont eu l'envie de prier. Mais le premier a commencé à prier. Dans sa prière, il a commencé à accuser. Les prochains qui étaient à ses côtés. Il a commencé à se vanter, à vanter ses, ses œuvres. Mais quand au second, il s'est humilié Ami, il a eu la reconnaissance d'un pécheur Ami, yek, piette, azali, mutu, yama, il a dit père je ne mets pas le, le temps euh, d'élever mes yeux devant Alors, toi Alors, ben, zambéna, kokia, longi, nangali, boso, écoute moi yoté. pardonne moi Yo, kan, gai, pe, limbi, sang, je suis à trancher quelle est la vraie prière que Dieu peut honorer que Dieu peut exaucer Chers frères et sœurs, il y a des fois du point de vue humain c'est ce que notre apôtre vient de dire pour les juifs les juifs pour eux, ils voulaient faire voir leur pire qui était devant Dieu et autant de prières mais Dieu n'a pas agréé tout cela puisqu'il le faisait pour leurs besoins et non pour les besoins d'autrui tout ce qu'il faisait c'était au détriment des de, de, de, de autres Dieu, Dieu ne pouvait pas, pas exaucer des de pareilles de prières nous aussi en tant qu'enfants de Dieu c'est une prière que nous pouvons adresser à Dieu pour qu'il soit exaucé. Si nous avons l'envie de dire Dieu, Père, nous voulons vivre éternellement auprès de toi. Dieu, nous voulons vivre éternellement auprès de toi. C'est une prière que Dieu peut exaucer. Allez devant autrui. En, en toute humilité et devant Dieu en priant Dieu va exaucer prier pour être serviteur des autres c'est prière que Dieu va exaucer Dieu est notre Père il nous connaît il nous a aidés. Il, il, il, aide. Il va encore aider. Au plus, encore, il va exaucer nos prières. Mais, il Une petite condition, faisons sa volonté. Que cette parole soit ancrée dans nos cœurs jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. Bien, chers frères et sœurs chers invités, nous avons compris que nous devons être humbles. Même dans nos prières, nous ne devons pas nous comporter comme le, le pharisien. Mais nous devrions avoir la position du public. De plus, nous recherchons tout d'abord le royaume de Dieu. Et toute autre chose nous sera donnée par-dessus tout. Les bonnes choses, ce sont celles qui viennent de notre Père Céleste. Il est plus fort. Demandez à un enfant de, de, la, de, de, de la gardienne. Qui est le papa le plus fort dans ce quartier Il te dira c'est papa, mon père Parce qu'il a confiance en son père Demandez à cette fillette de la maternelle toujours. Qui est la maman qui sait faire une très bonne sauce dans ce quartier Et Elle te dira c'est ma maman C'est la confiance Ayons confiance en notre Père Céleste. Et il va exaucer nos prières si nous restons dans son plan de salut. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, il y a une chose qui nous sépare de Dieu c'est le péché. Mais nous pouvons prêcher du matin au soir. Cela va nous servir à quoi tant que nous aurons nos péchés pesants sur nous L Une des choses dont nous bénéficions dans la maison de Dieu, c'est le pardon de péchés. Encore faudra-t-il reconnaître ses péchés Se repentir d'un cœur sincère. Se réconcilier avec celui qui vous a causé du tort. Et là... Le Seigneur va s'approcher de nous et il va nous pardonner. Il y a un virus qu'on ne sait pas voir. Même au microscope, c'est le péché. Comme nous nous lavons les mains pour les virus de ce monde, nous devions aussi laver notre cœur. Que, que la pandémie du moment qui est le péché ne puisse pas nous déranger. Ainsi nous serons propres devant notre personne. C'est ainsi que chacun va faire son examen de conscience et nous allons chanter pour la repentance.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 Père céleste Dieu miséricordieux, nous te sommes très reconnaissants pour ce que tu viens de faire pour nous. Tu as bien voulu pardonner nos péchés. Nous étions beaucoup plus fatigué mais tu nous as réconfortés. Père demeure auprès de nous le plus longtemps possible. Abrège le temps, envoie ton fils nous prendre. Tout ce que tu fais pour nous est bon. Merci de nous avoir donné un apôtre pathiache qui nous aime. Merci pour les apôtres, merci pour les serviteurs. Elle fait plus que nos prières. Rapportez les prières de tes enfants. Au nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier pour protéger les choses. Vers Céleste lest, Dieu miséricordieux. À la fin de ce moment, nous te sommes très reconnaissants. Si maïamans sortent content de sous ce bouton, tu avec nous. Au bando n'a tu as cheminé avec nous. Pour bien abisson, et maintenant tu veux bien terminer avec nous. Si t'as au limite aussi les Merci pour la parole, cette nourriture d'en haut. Maintenant, dans pour la lilo babille, yo yali polo. Merci pour le pardon de péché. Maintenant, dans pour napolimici à ma soucoupe. Même si nous ne savons pas communier maintenant à la Sainte-Saëlle, -Sainte, nous nous préparons pour la prochaine fois que nous aurons cette occasion. Et nous savons que tu nous aimes et que tu es plus proche de nous. Père, nous prions maintenant pour tes enfants. <médicatrice> Il y en a qui sont malades en famille et dans les hôpitaux. Il y en a qui sont en voyage loin de leur famille. Il y en a qui sont confinés ici dans notre pays et à l'étranger. Il passe de cette pandémie qui dérange. ta main au loin et au près. Console chaque âme. Bon. Cette occasion sera l'occasion pour certains de te connaître. Et <cute> nous prions pour notre pays soit avec l'autorité que les décisions soient toujours bonnes pour la paix et pour la protection du peuple nous prions pour les familles affligées nous prions même pour ceux qui nous ont précédés dans l'ordre nous prions même pour ceux qui nous ont précédés dans l'ordre se rentrer là où ils ont été et Ensemble, nous puissions espérer en le prochain retour de ton fils. Pour les offrandes qui ont été déposées. pas facile pour toutes les enfants d'offrir en ce moment. Et dali le contre sacrifice qui est fait. Même pour ceux qui font que les images puissent nous. Parfait, Même notre apôtre qui est chargé de cette logistique. Garde tout ça brûle le temps. fils nous prend. Nous te prions. Que la soit notre On Amen. Amen. la grâce notre Seigneur Jésus Christ. Au de Dieu, et la communion du Saint-Esprit, Amen. Celui qui va être la chorale peut chanter un dernier canton. Thank <music> you.